Bonjour les amis, alors euh, on se retrouve toujours sur le euh, stade de foot de Mamoudzou, euh, la capitale de Mayotte. Et, euh, on a été coupé hein, un tout petit peu. Donc euh, désolé, hein, désolé pour euh, ce, cet incident. Hein. Donc ici on va reprendre euh, si j'ai pas d'autres problèmes techniques. Euh, on va continuer, d'accord euh, à faire un zoom sur le, le stade de, de foot de Mayotte. D'accord. Immersion. Immersion 2. Euh, du stade de foot. Et Mamoudzou. On va continuer. D'accord. Quelques petites secondes. Quelques petites secondes. Alors désolé parce que ça a été coupé. Allez, c'est parti. Alors ici.. Donc, comme je disais, on est sur le stade de foot de Mamoudzou, qui est la capitale euh, de Mayotte. Alors, mesdames et messieurs, euh, on doit voir quelque chose d'exemplaire. Quelque chose d'exemplaire qui est très énorme ici. Le stade, ça doit être. Un monument qui représente la jeunesse de Mayotte. Hein Un monument qui représente la jeunesse de Mayotte. Qu'on doit avoir ici. Hein Quelque chose de très beau. Moi, vous savez, hein, les amis, moi, je suis pour le développement de Mayotte. Ah oui Je suis pour, hein je suis pas contre. Je ne veux pas nous voir comme ça. 2040, c'est toujours. On est toujours les mêmes personnes, ça change pas. Hein Donc voilà, ça c'est les abords, c'est les abords du stade. Voilà, les abords du stade de foot Mamoudzou. Bon, j'essaie de me faufiler. Oh putain. J'ai failli me prendre le pied là. J'étais pas.. En fait, ça, je suis étonné hein, de voir ça. Je suis très étonné là. J'ai jamais remis le pied depuis. Euh... Ben depuis même même quand je vivais à Mamoudzou j'ai jamais mis les pieds ici. C'est pas possible. C'est pas possible. Waouh waouh waouh. punaise wow. Choc thermique les amis. C'est un choc là. Ah c'est pas possible. Bref, vous avez. Euh la vue hein. d'accord vous voyez le panorama d'ici pour euh, ce très beau stade enfin ce très beau stade ce, cette belle place qu'il y a ici hein, qu'on peut occuper pour euh, faire euh, un très beau complexe sportif et vous voyez c'est que de la terre il n'y a même pas de gazon le calvaire moi j'appelle ça le calvaire. C'est un vrai calvaire. Alors euh, des, euh, des tribunes. Hein? Des tribunes sans couverture euh, à l'air comme ça. Bon ben on n'a pas besoin de protection pour la tête. Hein? Le soleil, on s'en fout. Complètement. Euh, C'est pas notre problème. Bref. Bon, euh, on va continuer. Hein? On va continuer euh, l'immersion, on va continuer, il y a des choses euh, très aberrant, Alors, vous savez moi j'aime Mayotte euh, et quand je vois ça, euh, après euh, 17 ans, bon, on va dire 15 ans d'absence quoi, 15 ans d'absence le retour, euh, un vrai choc. Hein. Alors, si Alors, ici on est tout près du lycée de Mamoudzou, hein, d'où euh, le stade bien pourri qui est à côté. Bon, ben, je, je, je le dis, hein, le stade bien pourri à côté, Bon, ben, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Bon, bon bref. Voilà. Rien que la réalité, rien que la vérité. Et la vérité finit toujours par triompher. Je suis désolé, hein. Désolé, chers frères et sœurs Maoré, de vous mettre à plein la vue. Lycée Yunusa Bamana. Voilà. Alors qui c'est qui connaît cette zone Cité de métier. En tout cas, moi, j'ai jamais mis les pieds ici, même en voiture. J'ai jamais mis les pieds. Alors, c'est une découverte pour moi. Et vous aussi, un hein, cher internaute, qui êtes là. Ça donne, ouh. Alors, ça nous amène ici. J'ai jamais mis les pieds ici, moi. ça je suis même perdu en fait dans ma moodzou là. Salam alaikum. Nissakaria les Alors, ici, euh, je ne sais pas trop ce que c'est. Je... Voilà. Je montre hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais descendre un tout petit peu là pour voir ce qu'il y a en bas. Mais je n'ai jamais mis les pieds ici. En tout cas, le lycée, il est énorme. Donc, allez, allez voir ce qu'il y a en bas, là. Moi, Alors, vous qui êtes sur le live, n'hésitez pas à partager, hein. on est en direct. Vous voyez très bien les images, on est en direct, vous voyez la réalité. Hein. Euh, C'est une réalité virtuelle, bien sûr. Mais très, très, très, très, très réaliste. Alors, ici, on a quelques bâtiments, des constructions, etc. Je fais juste un petit zoom en bas. Ici, encore quelques résidences qu'il y a ici. Ah, dis donc, il y a beaucoup de résidences ici à Mamoudzou. Hein. Je, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Alors, ici, c'est une école maternelle peut-être ah c'est une crèche. Crèche ou école maternelle euh, Aucune idée. Alors peut-être une crèche là-dedans ou une école maternelle École maternelle, plus crèche pendant les vacances peut-être. Aucune idée. Mais ça a l'air d'être ça. Des résidences en construction. Ici, il y a des résidences qui arrivent, hein, pour anticiper, les amis. Là, c'est en construction les résidences. Euh, que des résidences dans ce parage-là. Ici aussi, des résidences. Ouais. Il y a que des résidences. Donc, c'est que des résidences ici. Donc, je reviens sur mes pas. Je reviens sur mes, mes pas pour arriver sur le carrefour qu'on a eu. Alors, Là, on n'est pas à Cavani, on est toujours à Mamoudzou, toujours en Mamoudzou là. Alors ici, on va bien voir là où ça va nous, ça va nous amener. On est vers les cités de métier, pour ceux qui voient. Ok, je vois où on est. Là. Ok, je vois où on est. Alors, ici, vous allez découvrir par où on va sortir, vous allez comprendre tout de suite. Vous allez très bien vous situer là après cette route. Oh, je, je suis envahi par des. N'hésitez pas à partager les amis le live, merci pour votre soutien, partagez, partagez, s'il vous plaît des amis, s'il vous plaît partagez, ça serait gentil de votre part. Alors on va sortir au niveau du rond-point, euh, rond-point de Baobab, Baobab C'est pas celui-ci, c'est celui-là qui est en bas. Euh, pas loin de Balou, si vous voyez Balou. D'accord Si on prend à gauche ici, on va sortir chez Balou. Le grand manguier que, que vous voyez, euh, vous connaissez. Vous voyez euh, sur quelle zone on est. Voilà on est ici. Vous avez vu. Donc on continue, hein, on reste sur Mamoudzou. Le focus est là. Alors il y a un quartier ici, j'ai jamais mis les pieds. On va aller passer. On est ici, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Hein. Euh, là. ah, Balou va construire ici. Qu'est-ce qu'il va faire là Alors, on a ici. Le vu. Est-ce qu'il y a un chemin là-bas jamais passé ici jamais jamais jamais est ce que c'est une impasse ou c'est une route